Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément bouton. Donc on a créé notre bouton, lui a donné une couleur, etc. On a créé le design, on va dire. Maintenant, le, le but d'un bouton, c'est de rediriger les gens sur les différentes parties de votre site ou sur un autre site. Okay et comment on fait ça Donc on va cliquer sur le bouton. Et là, vous avez cette chaîne. Quand je vais cliquer sur la chaîne, j'ai plusieurs possibilités d'accord je peux rediriger les gens sur euh, un lien externe je vais prendre euh, le lien de la de l'agence je mets ça coller ok par exemple je peux faire ça je peux rediriger les gens sur une page de mon site d'accord je peux faire ça aussi euh, étiquette c'est c'est assez particulier on reviendra dessus plus tard je peux je peux Permettre à ce que le bouton ouvre un pop-up, je peux permettre à ce que le bouton dirige sur une partie spécifique de mon site. C'est l'ancrage. Hein. De... Je vous invite à aller regarder les présentations sur le panneau pour comprendre comment ça marche. Je peux euh, décider que, qu'en euh, le... cliquant sur le bouton, il y a une vidéo qui s'ouvre. Dans ce cas, je vais mettre le lien de la vidéo là. Okay. Euh, je peux décider qu'en cliquant sur le bouton, ça télécharge un, un fichier. Donc, Dans ce cas, je vais ajouter le fichier ici. Euh, Super Checkout, c'est pour euh, faire des achats en ligne. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité de, de la plateforme. On en reparlera plus tard. Je peux décider qu'en cliquant sur le bouton, ça envoie un mail, etc. Dans ce cas, je vais remplir les informations que je vais envoyer quand les gens vont cliquer sur le bouton. Euh, téléphoner. Donc en cliquant sur le bouton, les gens peuvent téléphoner. Surtout, c'est pratique pour les mobiles. Donc Pas de masque. Euh, euh, je sélectionne, je mets le numéro, numéro de téléphone et je décide de ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont appeler, vont envoyer un SMS ou vont se connecter, vont envoyer un message par WhatsApp Donc, ça, c'est les fonctionnalités qu'on a. Euh, tag, bon, ça, des tags, on n'en parlera pas. Banner de rotation, c'est euh, pour accéder. Donc, une bannière de rotation, on en parlera plus tard. Quand on sera dessus, on, on parlera de ça en détail. Euh, je peux aussi décider de cacher des panneaux et que quand les gens vont cliquer sur le bouton le panneau caché ça fiche on en avait déjà parlé euh, donc euh, en parlant des panneaux normalement donc euh, allez regarder les présentations sur le panneau euh, multiple donc multiple actions normalement c'est ce que nous avons déjà euh, euh, en, en, en, on a déjà sur le bouton on en reparlera tout à l'heure donc ça pour ceci pour cette pour le test là, je mets juste sélectionner donc on va régiriser sur ce site-là. Je fais sélectionner, je fais enregistrer. OK. Et quand on va aller dessus, je recharge la page. Et quand je clique dessus justement je suis redirigé vers un autre site je peux décider que ce site ce site s'ouvre dans un autre onglet d'accord là par exemple ça m'a fermé ma page si je veux que ça s'ouvre dans un autre onglet je peux aussi le faire donc je reviens là dessus et là je dis dans un autre onglet je sélectionne j'enregistre à nouveau ok c'est parti. Quand je vais cliquer dessus, on retourne sur la page. Je recherche cette page. Et quand je clique dessus, maintenant, ça s'ouvre dans un autre onglet. La prochaine fois, nous parlerons de la fonctionnalité hein, euh, multiple actions. Okay. Si vous voulez créer vous-même votre site Internet, sachez que nous avons mis en place euh, une formation en, en ligne hein, euh, qui vous permet de le faire. Euh, C'est une formation gratuite. Pour se faire aller sur notre site, le site de l'agence 2fr scroller jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton, c'est marqué je commence ma formation et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site internet en utilisant la plateforme Budor. Si vous voulez qu'on crée votre site pour vous, nous sommes une agence web, ce sera avec plaisir, envoyez-nous votre message via notre formulaire en cliquant sur ce bouton ou envoyez-nous un mail directement à cette adresse ado2.fr ou appelez-nous à ce numéro